Alors si je devais expliquer ce que c'est que l'anarchisme à quelqu'un qui ne sait pas du tout, donc je, je, je commencerai par le situer historiquement dans le mouvement révolutionnaire du 19e siècle parce que je pense que c'est vraiment une composante importante, que c'est né... Euh, de la révolte ouvrière, mais pas seulement ouvrière, et j'enchaînerai en disant, bon, euh, c'était une révolte contre le système économique capitaliste, contre l'exploitation, la misère, mais pas seulement, c'était surtout, alors ce qui me distinguait un peu du marxisme, c'est que c'était aussi une révolte contre toutes les formes d'autorité, de hiérarchie, de, euh, de commandement euh, des uns sur les autres, et je dirais, voilà, c'est... Il, il est né un énorme espoir de, de liberté, d'entrée, d'organisation de, de, de, collective. C'est à la fois un aspect économique, politique, social, culturel, parce que dans tous les domaines de la vie, ça intervient. L'anarchisme, existe dans tous les domaines de la vie. Toutes les relations interpersonnelles, elles sont anarchistes. C'est-à-dire, il euh, n'y a pas de rapport. On, on, hein, on essaye, on fait ce qu'on peut, euh, qu'il n'y ait pas de rapport... Euh, de, de, de pouvoir d'exploitation des uns des autres, ou de, euh, de hiérarchie, y compris dans la famille par exemple, dans le couple, bon. c'est dans tous les domaines. Mais voilà, mais c'est vraiment né euh, avec le mouvement révolutionnaire, et ça, euh, ça continue à avoir un aspect euh, syndicaliste, enfin, il y a un aspect anarcho-syndicaliste qui continue à, euh, à exister, mais à côté d'autres formes plus culturelles de revendication, de, bon, de libération, d'autonomie euh, et surtout d'absence de, de hiérarchie, absence d'autorité.